Imaginez-vous, vous êtes sur une table d'opération, le chirurgien est prêt à intervenir, le système tombe en panne. Précisément, c'est ce que la maintenance prédictive permet d'éviter. La maintenance prédictive permet de prévoir et d'intervenir avant qu'une panne ait effectivement lieu. Par exemple, à GLScare, nous suivons précisément le niveau d'hélium qui sert de système de refroidissement des aimants IRM. La maintenance prédictive permet de personnaliser le service apporté aux clients. La disponibilité opérationnelle des équipements est clé pour l'hôpital. Les équipes médicales, les patients attendent des systèmes qu'ils fonctionnent. La maintenance prédictive permet d'améliorer la fiabilité et l'uptime des systèmes. Les métiers du numérique et d'analyse de données sont nécessaires pour accompagner cette révolution. Les experts de demain doivent être en mesure de travailler dans un environnement multidisciplinaire. En particulier, ils doivent comprendre et intégrer les contraintes opérationnelles et les modèles transactionnels des clients.